Il a ouvert la voie justement à la RDC de se retrouver encore dans l'échiquier international pour faire entendre justement euh, les préoccupations de la République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo. André Mbata, c'est un habitué de ces plateaux. Euh, bienvenue professeur. Merci. Merci pour l'invitation. Je crois que j'ai vais passer la première émission pendant que, après que vous soyez... Vous avez été promu à cette fonction de directeur de... C'est le journal télévisé ou quoi Information, Information TV. Félicitations, je crois que vous l'avez bien mérité. Merci, Et professeur. je vous souhaite bien des bonnes choses, qu'avec vous, on puisse, la RTMC puisse poursuivre cela même lancée, pourquoi pas, vers des horizons nouveaux. Donc, je suis heureux de me retrouver une fois de plus sur le plateau de la RTMC. Professeur André Mbata, vous avez été loin de votre bureau pendant plusieurs temps, plusieurs moments, plusieurs mois. Euh, diplomatie parlementaire. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Brême. Vous avez été aux États-Unis, vous avez été au Soudan du Sud à Djouba, vous avez été à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Euh, quel est le message que vous avez apporté dans tous ces forums avec euh, les pères africains Bon, disons d'abord une chose c'est que les, les détails de ces différentes missions seront donnés à la plénière de l'Assemblée nationale, la primeur, mais je ne pouvais pas attendre la primaire. Les détails seront fournis à la plénière de l'Assemblée nationale. Mais ici déjà, je, me sens, je sens le devoir. Nous avons le devoir de rendre compte. Vous parlez de la diplomatie parlementaire. Il faut d'abord que l'opinion sache de quoi il s'agit. Parce que ça paraît pour beaucoup comme un concept nouveau. Tout le monde sait que la diplomatie est menée par le chef le plus aimé diplomate. C'est le président de la République. Et après, lui, il y a le ministre des le vice-premier ministre des, des, des Affaires étrangères, Christophe avons... C'est ça qu'on connaît. Ça, c'est la diplomatie classique. C'est la diplomatie classique. Et je crois que de plus en plus, vos téléspectateurs, vos auditeurs, notre peuple, doivent s'habituer à un nouveau concept. La diplomatie parlementaire. Qu'est-ce que cela signifie Et qu'est-ce que cela implique C'est le point de départ. C'est-à-dire, ici, s'agissant de la diplomatie parlementaire, dans des mots... Dans un français facile, comme dirait l'autre. C'est la diplomatie qui se fait au niveau, au niveau du Parlement. Est-ce que le Parlement peut être impliqué dans une diplomatie C'est une question que les gens se posent. Parce que d'autres aussi, ceux qui ne connaissent pas bien les choses, ils risquent de penser qu'on fait concurrence aux Parce affaires c est, c est le travail justement de Christophe Oui, oui. oui c'est pourquoi il faut expliquer. Est-ce que la diplomatie parlementaire, c'est tout à fait nouveau, la diplomatie parlementaire, disons, elle se fait au niveau du Parlement et elle vient. Elle n'est pas en opposition. Elle ne s'oppose pas à la diplomatie classique qui est menée au niveau du chef de l'État, au niveau du vice-premier ministre des Affaires étrangères et au niveau des diplomates de nos ambassadeurs. Elle vient compléter. Donc c'est un travail complémentaire. Ce n'est pas en opposition, mais c'est en complément et un renforcement de la diplomatie classique. Et d'ailleurs, vous êtes un grand journaliste. Vous vous rendez même compte que lorsque les chefs d'État étrangers voyagent, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le président Macron était dernièrement ici. Dans cet avion-là du président Macron, en dehors du ministre des Affaires étrangères, il y avait des diplomates, euh, des diplomates français, des membres de l'Assemblée nationale française. Pendant que le président Macron euh, était, s'entretenait, échangeait avec son collègue... Euh, euh, euh, Félix Antoine de Chilombo, notre chef de l'État, mais eux, les diplomates étaient à l'Assemblée nationale, ils étaient au Sénat. Donc, vous faites la continuité de ce qui est fait. Est au C'est la continuité, c'est la complémentarité. De la parce qu'on qu parle, parle d'une seule voix. Et l'importance aussi de la diplomatie parlementaire, c'est laquelle, c'est que se fait par le représentant légitime du peuple que vous êtes, que nous sommes. Donc ce sont les parlementaires, c'est le travail que fait le chef de l'État, nous venons compléter. Et ici, il y a au moins, je l'ai souvent dit, la différence c'est laquelle. Et on va arriver dans les détails. Lorsque nous, au niveau du Parlement, nous nous engageons dans la diplomatie parlementaire pour compléter le travail du chef de, de l'État, assister. Et tout ça, c'est compléter, c'est peut-être trop fort. Mais renforcer, assurer la continuité. Ici, nous ne mettons pas des gants. Ça veut dire quoi C'est-à-dire quoi Vous voyez la diplomatie classique cest dit tout bas, vous, vous êtes... Euh, ben, vous ne vous, dire vous dire entendez tout... pas, vous allez dire c'est très bon. Nos relations sont excellentes, euh, voilà, ça n'a jamais été... Ça, c'est la diplomatie classique. C'est l'hypocrisie, en fait. Ça ne va pas, vous allez dire que ça va. Tous les peuples, vous allez... Mais nous, nous représentons les peuples. Vous, en tant que parlementaire. En tant que parlementaire. Lorsque mon peuple souffre, il est agressé. Mais je ne vais pas vous dire, monsieur Macron, monsieur... Ça, ça va très bien Lorsque vous êtes impliqué dans l'agression contre mon pays, je ne mets pas des gants. Ce n'est pas ma faute. Je représente un peuple qui souffre. Lui n'a pas le droit de sourire. Je représente un peuple qui meurt au jour le jour. Je représente des milliers et des milliers de femmes violées au quotidien. Je représente des vieilles personnes en détresse sur les rues, dans, sur les routes de nos campagnes. Il pleut, ils ne peuvent pas courir. Ils n'ont plus l'âge de courir. Ils vont mourir. Et ils sont en train de mourir. Je viens chez vous dans un pays étranger. Quel gants je peux mettre, monsieur le directeur Je vais vous dire, mon peuple souffre, je ne mets pas de gants. Cette diplomatie-là, nous la faisons entre parlementaires et nous complétons ce qui est fait. Voilà donc la diplomatie parlementaire dans les termes les plus simples. Mais, merci pour cette différence. Oui. Allez-y, professeur. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait ces derniers temps Je vous ai dit que les détails, la primeur, nous la réservons à la plénière. Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que le député national représente la nation. Nous, nous nous sommes dit, vous faites un travail à l'étranger. Il faut que quand vous allez à l'étranger, vous puissiez rendre compte. C'est le peuple qui est souverain. Peut-être qu'on parle de, de différents thèmes que vous avez oui. développés dans ces différentes capitales, je voudrais savoir si, au départ, vous avez pris langue avec, euh, par exemple, le, le vice premier ministre des Affaires étrangères pour euh, parler d'une seule voix. Mais nous ne pouvons que parler d'une seule voix. Eh? Nous parlons au quotidien avec le vice ministre des Affaires étrangères. Lorsque C'est le même peuple qui est déchiré, qui souffre. Nous ne pouvons que parler d'une seule voix. Il n'y a aucune. Il y a certaines personnes peut-être mal intentionnées qui voient le, le Parlement s'impliquer là-dedans, ils vont vous dire, mais comment Ils sont en train les... de prendre nos compétences, nos attributions. La non voilà. Vous êtes pour légiférer. Mais... Nous sommes complémentaires. Et moi, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur est clair. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a trois fonctions. Il s'occupe des questions législatives, des projets de loi, des propositions de loi. Est-ce qu'on est avancé Est-ce qu'on légifère Deuxième, question, deuxième responsabilité, les groupes parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ces relations-là sont gérées au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, et que dirige l'honorable Christophe Mbosok, notre président. Donc, après lui, c'est le premier vice-président. Et ça, c'est la, la troisième, c'est laquelle. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est en charge de la diplomatie parlementaire. Je viens de vous l'expliquer, c'est dans le règlement intérieur. Là, c'est dans vos Donc, il faut éviter, parce qu'on connaît la mentalité de certains de nos compatriotes. Ils vont voir l'opposition partout. Et vous, vous savez, nous sommes dans des pays où, <rire> où quelqu'un va dire, écoutez, chef, est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur vos plates-bandes Non. Nous sommes complémentaires. Et le premier diplomate, il faut le dire, c'est le président de la République, non. félix antoine Tshisekedi chulombo C'est grâce à cette ouverture-là lui-même. Depuis son avènement à la tête de notre pays, nous sommes visibles sur la scène internationale. Notre voix s'est fait entendre. Nous sommes présents partout. Donc, le, le c'est dans le la président. même lignée, le premier diplomate de la République, c'est Félix de le président de la présent, le plus chef de l'État. Voilà. Euh, revenons sur votre séjour, notamment à Roucha. Euh, plusieurs séjours. Oui, <rire> oui, ouais, plusieurs séjours. Vous avez été partout, vous avez... Plus de Kichassa, vous avez été à Arusha. Ah bon, Qu'est-ce qu'on a fait, un, disons, un... en quelques mois, très brièvement oui. Nous étions à Arusha. Arusha, c'était en Tanzanie. Oui. Nous venions d'adhérer à East African Community, la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous venions d'y adhérer. Et cette communauté. On l'appelle EAC. L'EAC. Je dois le Et dire. Qui nous, a, qui nous a donné la force régionale. C'est la communauté régionale la plus intégrée. Les gens ne le savent même pas assez. Parce qu'il y a une, une dizaine de pays, vous n'avez pas besoin de visa. Ils ont une législation commune. C'est plus avancé que la SADEC. Je dirais même que c'est plus ou moins avancé par rapport à la CDAO. Ils sont très avancés, même en matière de douane, en matière de taxation et tout ça. Ils ont une législation commune. Et le président de la République, Félix Antoine Disségué de, de Chulombo, a eu le génie et le mérite de nous faire adhérer à cette, à cette institution. Ah, Qu'est-ce Qu que l'RDC justement va gagner Parce que la force régionale qui a été envoyée dans la partie C'est trop simpliste, euh, monsieur euh, le Directeur. Elle, elle est inoffensive. C'est trop elle est, simpliste. Pas un mandat Vous avez dit que cette émission est de type pédagogique. On ne réfléchit pas sur les réseaux sociaux. Eh aux États-Unis, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais la population a besoin de savoir. La population, notre adhésion là-bas. Nous sommes dans plusieurs organisations régionales. Nous organisations sur Nous sommes un grand pays. Nous avons combien de pays frontaliers Nous sommes à la fois au centre, à l'est, à l'ouest. Nous sommes un grand pays. Et nous avons un destin de grandeur. Quand nous adhérons à une communauté, ce n'est pas pour être dominé. Vous avez 100, plus de 100 millions d'habitants, aucun des pays. Combien de consommateurs Combien peuvent produire Mais vous pouvez dominer, vous avez le destin de dominer. Qu'on ne réduise pas les, les, les, les troupes régionales, non. Ça c'est trop simple, ça c'est du type de réseaux sociaux. Et Dieu merci, la RTNC, je ne suis pas entré sur les réseaux sociaux. Donc il faut éduquer les gens. Donc la, lib la libre circulation des biens des personnes. Et regardez même. Mais tous nos compatriotes de l'Est, quand ils font des affaires, ils ne passent pas par Kinshasa pour aller à Londres ou à Paris. Tous les jours, ils, nous devons être réalistes. Mais tous nos compatriotes de l'Est sont tournés vers, vers l'Asie. Ils sont en Nairobi. Ils sont en Rocham, ils importent les choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les reconnaître Vous voyez nos compatriotes du Nord qui vous en train de passer par Kinshasa pour aller à Bruxelles Non. Ils sont là, ils vont à Dubaï, ils vont à Shanghai, ils vont en Australie. C'est tout le sens de cette adhésion à, à l'EAC. C'est cela. Et l'Afrique, la, le Congo doit jouer un rôle moteur. Et les gens ne le savent pas. Quelles que soient nos difficultés, nous sommes le poumon de la Renaissance africaine. Ne considérez pas les difficultés du moment. Nous sommes un peuple grand. Et quand je vais dans la diplomatie, je suis représentant d'un grand peuple. Quelle que soit la situation du moment, nous sommes, et tout le monde vous le dit, de ce, je suis reparti en Afrique du Sud pour assister à la collation des grades de, de ma fille, dans l'université où je reste toujours pour se réordiner. Oui, je vous ai Extra là, vous là, Extraordinaire, là c'est extraordinaire. Nous sommes un grand pays. Moi je ne me définis pas dans les difficultés du moment. Ça doit être à nous. Nous devons exercer le leadership continental et même régional. C'est pourquoi je voulais l'ai souvent dire. Moi, je n'appartiens pas à une génération qui pleurniche, à une génération qui se lamente à cause des difficultés de quelques moments. Ma destinée est grande. Je conçois, c'est un peu comme vous êtes fondateur. Je suis positif, je ne suis jamais afro-négatif ou congolo négativiste Nous allons emporter, les difficultés du moment seront derrière nous. Nous devons dominer sur ce continent, nous devons nous imposer, et d'ailleurs, je vais de... vous dire une chose, <rire> professeur, allez-y, merci je... pour votre optimisme. Euh, euh, je suis, je le suis, et ça se fera. Vous savez, nous sommes à Abidjan, on va arriver à Abidjan, en présence de tous les... Allons euh, d'abord à... Bon, à, à rentrons. Ah, ouais, c'était quoi oui. Parce que c'est l'organisation la mieux intégrée. Nous faisons partie actuellement aussi de... Il y a une, un parlement de cette communauté-là. La SADEC n'a pas de parlement de SADEC. La CAC de l'Afrique, elle n'a rien de tout cela. La CAC, c'est l'une des communautés les mieux intégrées. La communauté des États de l'Afrique centrale, c'est l'une des communautés les, les moins intégrées. Vous avez besoin d'un visa pour aller au Cameroun Vous avez besoin d'un visa pour aller à Guinée dissao Dans l'EAC, c'est le contraire. Dans l'EAC, on n'a pas besoin de visa. Vous quittez Arusha. Et vous arrivez à Nairobi, vous n'avez pas besoin de visite. Et là, il y a un parlement. Et il y a un parlement. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, vous êtes un homme d'affaires. Vous payez le tarif, quand vous allez dans un hôtel à Arusha, vous payez le tarif des Tanzaniens comme si vous étiez Tanzanien. Ça profite à nos affaires. Et dans l'état de la diplomatie Et là, il y a un parlement. Oui. Maintenant, nous sommes, faisons partie. Nous, sommes, nous avons des représentants au parlement de, de, de, de, de l'EAC. Voilà donc ce qu'on a fait à l'EAC. C'était positif. Et tout le monde a salué, tout le monde salue euh, l'arrivée du grand, du, donc, géant. Donc, du, du géant, l'arrivée du géant. Donc on sent que l'éléphant, des éléphants, des zines de comme des éléphants anglophones. Merci professeur Mbaka. De là, on Indique... a eu. Bilinguisme parfait. Oui. Après, vous êtes allé à. Nous à sommes à allés à, à Bahreïn. Bahreïn, c'était comme l'Assemblée générale des Nations Unies, mais pour les parlementaires. Il y avait 170 parlements du monde. Nous étions à Manama. Manama, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale de Bahreïn. C'est un état. Manama, c'est là que nous étions 170, les représentants des 170 parlements du monde. Notre présence s'est fait sentir, nous sommes arrivés, nous avons proposé une résolution. C'est laquelle Pour qu'on condamne l'agression de la RDC et la violation des droits de l'homme. Et, et, et il n'y un... avait, avait que cinq résolutions. Donc, pendant cinq jours, ça passait, et c'était en direct, voilà. qu'il y a une résolution, parmi les cinq il y a une résolution sur la FDC. Il n'a pas été adopté. Pourquoi Il n'a pas été adopté, mais nous avons gagné. Qu'est-ce que nous avons la vu la à a La résolution qui n'a pas été adoptée, oui. mais vous avez gagné. C'est un paradoxe Mais parce qu'on même... qu n'entendait pas parler. Tout le monde parlait de l'Ukraine. Je vais vous dire, monsieur le directeur, vous pouvez être dans ce pays, dans ces villes, croire qu'on vous connaît. Alors qu'on ne vous connaît pas. Tous les débats qui se passent ici, qui les entend Et d'ailleurs, quand j'étais à Barème, j'ai parlé en anglais. Oh, vous avez une certaine morale parce que. Le, on, je vais, été entendu, je, je mais vais vous dire, je vais, je vais vous dire. Tout le monde, tous les parlementaires de ces 170 pays, ils ont entendu l'explication pourquoi il y avait une résolution sur l'agression la, la, la, à RDC. Tous. Et quand on va arriver au vote, après avoir expliqué, les Timor Oriental, c'est très net. Il soutient la RDC. La Bolivie, il ne savait rien. La Bolivie, c'était un pays de l'Amérique latine. Il s'est dit :« Nous, Elle également nous la soutenons la RDC. Il ne peut pas être victime d'une agression comme ça. C'est inacceptable. » c'est la diplomatie parlementaire. Oui. Le Madagascar dit :« Je soutiens. » Le Mali et le Niger disent nous soutenons, c'est le géant que nous avons sur le continent. Sans la RDC, nous ne pouvons pas avancer. On nous soutient. Et nous avions parlé avec des collègues de, de, de, de l'Angola. À partir de Barème, président, la présidente de l'Assemblée nationale angolaise annonce qu'à cause de ce qui s'est fait, nous, nous, l'Angola ne fait pas partie de l'EAC. La présidente de l'Assemblée nationale de, de l'Angola dit que le Parlement angolais va autoriser l'envoi des troupes. Et ils ont tenu parole. Et ce qui a été fait d'ailleurs. Et ce qui a été fait, on attend que le troupe vienne. En dehors de l'EAC, les Angolais seront présents. ici. Ils ont annoncé ça à partir de Balai. Mais il n'y avait pas beaucoup de voix pour. Hein? Voilà pourquoi il n'y avait pas de voix pour. Et c est, c est... il faut qu'on s'attarde un peu. Nous avons trop d'hypocrites dans la diplomatie classique. Vous imaginez l'autre fois à l'Assemblée nationale. Nous recevons des diplomates occidentaux. Ils viennent nous parler des droits de l'homme et, et tout ça. Vous faites avancer. Tout ça. Nous regardons les diplomates. Très bien, messieurs le diplomates de l'Union européenne. Pourquoi tant d'hypocrisie Notre Parlement présente une résolution contre l'agression de la RDC. Vous dites que vous défendez les droits de l'homme. La résolution veut qu'on mette fin aux violations des droits de l'homme. Vous qui parlez des droits de l'homme, vous n'avez pas soutenu, vous êtes abstenu. Vous connaissez la tête des diplomates Et Les réactions, c'était la honte. Comment vous pouvez parler on présente, nous sommes les chartres des droits de l'homme, les droits de la, de la femme, et tous. On présente une résolution pour condamner ça, vous vous abstenez. Mais quelle civilisation vous allez prêcher au monde Quelle leçon vous avez à nous donner Vous soutenez des régimes qui ne organisent jamais les élections. Le régime rwandais. Le Rwanda n'a jamais organisé les élections Vous ne tiendrez pas une émission comme ça mais oui. et, et non, vous on venez ici, comme étant un modèle vous voyez gestion. les gens tourner dans nos ambassades vous voyez là bas mais vos élections tout ça vous, on vous, les vous présente comme qui? Étant un modèle de gouvernement non, quand modèle même de non non c'est de quelle valeur et ça j'ai rappelé derrière non, à la francophonie ce n'est pas pour m'opposer à la francophonie. Je dis c'est nous avons été clairs et d'ailleurs nous organisons Donc, le 9e général nous, si nous sommes j'ai dit clairement je vous ai dit que la diplomatie ah. parlementaire nous ne mettons ça. pas de gardes. nous sommes dans la francophonie à cause de son excellence Félix Antoine Tiseguedi Chilombo. Il faut le lui reconnaître. Je dis, honorable député et chers collègues, nous sommes dans la francophonie. D'abord, il faut dire merci à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et vous l'avez dit devant l'assistance. C'est dit, à tout le monde. Si ce n'était pas lui, nous, nous devions réfléchir à sortir de ce cadre francophone. Nous sommes le plus grand pays au monde, le pays le plus grand francophone et vous fermez les yeux sur une situation catastrophique qui se passe dans le plus grand pays francophone du monde, vous soutenez le Rwanda, parce qu'il faut se dédouaner, nous ne sommes pas intervenus, Il y a comme, on se sent comme une, une culpabilité parce Par qu'on n'est pas intervenu au, au moment génocide, du génocide. Le, génocide vous venez avec des arguments, cest cela Circuler chez nous pour les élections Mais allez, allez à Kampala Allez au Rwanda, vous n'allez pas là-bas. La... Disons ceci, voilà. nous, sommes, nous restons dans la francophonie, les jeux, nous allons organiser les jeux, j'espère qu'ils ont compris. Tous les francophones sont les bienvenus pour jouer. Parce que les rwandais sont francophones, vous pouvez aussi les recevoir. Alors, professeur, <rire> nous allons organiser les jeux de la francophonie, mais le message a été clair. Nous repartirons pour la francophonie au mois de mai. La francophonie doit être fondée sur des valeurs. Pas pour des intérêts mesquins. Nous avons cru. La France. Les valeurs, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Les valeurs culturelles. C'est la liberté. L'échange, le partage. C'est l'état de droit. Ce n'est pas sur la poésie que la francophonie doit être basée. Professeur Mbata, Donc bon, nous croyons pas. à la francophonie. Nous restons membres de la francophonie. Mais s'il vous plaît. On doit mettre en exergue les valeurs. Le plus grand pays francophone doit, doit avoir sa place. Et nous pouvons même diriger la francophonie. Mais vous Donc vous allez je, je voir aux, aux États-Unis Les États-Unis c'était un bon. Donc il y a eu Barème, j'en ai parlé, il y a eu Baroucha, il y a eu les États-Unis. On va terminer par la Côte d'Ivoire. On, on était, au était au en conseil Abidjan. de sécurité. Vous n'allez pas terminer là-bas. Nous étions à Juba au Sud-Soudan. D'accord. Donc euh, aux États-Unis nous, nous avons repris le même message. Là il, il était question de questions climatique, le réchauffement climatique, les questions de l'environnement. Là c'était clair. Je dis, écoutez, nous sommes des, des députés venant du centre du continent africain. Nous sommes le poumon de l'humanité. Et le président Félix-Antoine, l'a dit. Il a dit, nous sommes un pays solution, ça n'est pas souvent. Nous avons le plus grand bassin. Mais en termes de dividendes, on ne donne pratiquement rien. Hein? Mais nous devons nous défendre. Nous devons revendiquer. On ne vous donnerait jamais rien pour rien. Hein? Vous vous taisez, on ne va pas vous donner. Nous sommes dans un monde en lutte. C'est comme une guerre de Caïmans. Nous devons nous défendre. Si nous sommes le poumon de l'humanité. Mais il faut nous tenir compte de nous. Même le lithium, l'industrie de demain, c'est sur nos ressources. Nous devons nous défendre. Et pourquoi Parfois, nous devons laisser les petits conflits mesquins qu'on trouve dans les débats chez nous pour voir des choses grandes. Les grands hommes réfléchissent aux grandes idées, aux idéaux, ah, des choses de terre à terre. Alors là, nous oui. avons droit. Et on a dit ceci. Parce que nous sommes le poumon de l'humanité. Vous ne pouvez pas donner au Brésil et nous donner peut-être un centième de ce que vous donnez au Brésil. Ça, c'est de l'injustice, ça. Hein? C'est de l'injustice. Mais c'est aussi notre faute. Nous devons apprendre à nous défendre, à défendre ce que nous sommes. Ça, c'était les États-Unis. Et après, et on était à Bouja. Vous êtes rentré à, à, à à, à, ouais, ouais, au Soudan du Sud. Au Soudan du Sud. Là, c'était la réunion de la Sirgel, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Tous. Les mêmes messages toujours. Tous. Mais ici, si ce sont les Grands Lacs. Et ici, il, a, il était question de parler de la RDC. Je ne sais pas si on n'a pas retenu les images. Non, non on va, on va, on va suivre ça. Hein, on non. va suivre. Mais sur Abuja, c'est quoi Qu'est-ce qui était important on a eu un débat, bon, on n'en vient pas aux mains, les intellectuels. C est c est cool, je savais que c'était chaud avec les parlementaires. Ça avec le... À Jouba, c'était déjà chaud. Mais je représente un peuple. Je savez qu'à Jouba, j'étais à côté de l'Ouganda. De l'Ouganda, et le, le Soudan du Sud est plus proche de l'Ouganda. Je savais que j'étais proche du Rwanda. Mais c'est le directeur, on ne vit qu'une seule fois. Donc vous avez essayé cette occasion -ce que pour cette passer un message. Oui. Hein? Qu'est-ce que cette quand nous serons partis, qu'est-ce qu'on retiendra Qu'on aura passé le temps sur cette terre des hommes à être des lâches Qu'est-ce qu'on retiendra Qu'on aura passé sur ce, ce temps sur ce, à, à amasser de l'argent Combien de gens sont devenus millionnaires qu'on a retenus comme ils étaient des grands hommes parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent dans le monde Il n'y en a pas beaucoup. Les Mahomets, les Jésus. Qu'est-ce qu'on retiendra quand on sera parti Mais ils ont laissé des traces. Ils ont laissé les, parfois seulement des idées. Et pour ceux qui détournent l'argent de l'État, ceux qui passent le temps, je pose souvent la question, dites-moi dans le monde, qui est entré grand dans l'histoire parce qu'il ne faisait que rechercher de l'argent Parce qu'il était un commerçant. Combien de commerçants vous avez vu entrer grand dans l'histoire Mais Jésus pouvait entrer dans l'histoire. Mais vous, vous étiez entouré des Ougandais, vous étiez entouré Ici, des Ici, je ne change pas. Vous le même et avec un même message. Chez moi, on dit quoi On dit quand on est mort, on ne craint pas de pourrir. Quand on est mort, je défends mon pays et c'est inconditionnel. D'abord, comme professeur des universités. Ce n'est pas parce que je suis député, je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez, monsieur le directeur, ces fonctions passent. Vous avez, vous êtes, je considère ça comme une veste. Tu te réveilles le matin, tu as mis la veste. Quand tu rentres chez toi, tu vas te laver, tu là. Il faut l'enlever. Il faut être humble. Ces fonctions passent et ils vont passer. Mais l'homme ne passe pas. J'ai nous le même message. Mm -hmm. J'ai dit, il y avait une résolution là-bas. Là, là c'était avec le président du, du Sénat, sur la RDC. Le professeur modeste Bati, Le oui. J'étais avec le, le, le professeur Bati, qui était mon chef de délégation. Il faut aussi respecter Tout la hiérarchie. Quand il est là, c'est lui le chef de délégation du Parlement. Moi, j'étais son adjoint. Et on travaille dans la continuité. Là, nous avons fait passer une résolution sur la RDC. Qu'est-ce qu'on a dit dans le, le, pré, le premier débat On met dans la résolution, je, on se réfère à l'achat de l'Union africaine. On dit, bon, considérant les principes de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et le respect des frontières héritées de la colonisation, telles que consacrées dans l'acte la, constitutif de l'Union africaine. Le Rwanda s'élève. Ah bon Mais vous vous êtes référé à la charte de l'Union africaine. Le Rwanda s'élève. mais pourquoi, pourquoi mettre cette histoire de l'indépendance et de l'intégrité Nous, nous sommes à la CRGL. Dis, monsieur, la CRGL, c'est une organisation sous-régionale. Nous sommes tous membres de l'Union africaine. On a accepté l'intégrité territoriale, le respect des frontières héritées pendant l'indépendance. On dit, non on doit enlever ce paragraphe. Là, c'est un, un débat. Voilà. Je dis, madame, madame, madame la Présidente, qui c'est se ça, mon c'est mouche. Donc, vous, vous croyez que vous allez balkaniser, vous allez prendre une partie du territoire. On a retenu ces principes-là. Deuxième chose, sur les forces régionales, cette résolution, là, je ne sais pas si les, je n'ai pas pu vous l'amener, a dit qu'on devra envoyer une mission et requalifier le mandat des forces. De Mais d'ailleurs, c'est ça l'attente de la population, parce que la force régionale Et est ils là. Ils ne font qu'attendre, Ils ne savent pas qu'au niveau de la diplomatie parlementaire... Les choses sont en train de se on faire. On n'est pas en train de dormir. Le président de la République, Félix Antoine Chizikarit-Chulombo, il ne dort pas Vous l'avez vu une fois dans une posture assez, assez extraordinaire-là, en fait, interroger le président, le Kenyan, qui dit dirige les, les troupes de l'EAC pour dire, Vous n'êtes pas ici, monsieur, pour faire du tourisme. Vous n'êtes pas ici, vous avez vu, c'était dans, pas dans les médias, Vous n'avez pas vu le président de la République Oui, oui, il là, là, Vous n'êtes pas appelé. ici pour soutenir le M23, tout le monde a Donc vu faut ce... réqualifier la mission euh, de la force régionale. Vous avez vu ça, non Le président de la République, avec ce dos-là, le même qu'il avait levé quand Macron était là. <rire> vous n'êtes pas ici pour soutenir le M23, messieurs. C'est pour compléter le discours du président Félix-Antoine de la de Chulombo. Mais en Côte d'Ivoire, encore, encore fort, j'ai vu, on va sur ces images-là, en Côte d'Ivoire, euh, il y a eu presque, vous avez frôlé ce qu'on appelle une altercation entre euh, la délégation euh, rwandaise et congolaise. Nous allons suivre cela en image et puis euh, euh, on prendra le commentaire après. Du 3 au 5 avril 2023, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a abrité les travaux de la 14e conférence du de président des assemblées et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique la RDC était bel et bien présente à ces forums internationaux par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbata Bitoukoumé Soumangou Pendant deux jours, les participants ont débattu plusieurs questions sur la situation politique et sociale dans le pays francophone d'Afrique et les crises politiques en République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. À la clôture, alors que le premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbata Bitoukoumé Soumangou présentait du haut de la tribune la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo en rappelant le président qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo. L'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. Nous, la de nos et de nos et Nous avons des textes dans le Parlement. Est-ce que ce est qui se passe là et qu'on laisse passer, est-ce que c'est une motion d'ordre ou de procédure non, non, non, non. Là, là, ça devient une ordres. Il, il, il, il faut qu'on nous détermine si c'est une motion d'ordre ou de procédure. Qu'est-ce que c'est une motion d'ordre On ne doit pas la laisser, on n'a pas nous cité le Rwanda. En français, ça signifie plus de choses. La réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et les constitutionnalistes, André Mbattabitoukoumessou, n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation. C'est le négativisme. C'est le minimisme. On connaît la traversée, Ça par tête C'est histoire que ça nous raconte. si nous ne vous avons pas donné le recette, il a donné à la vérité. Ce n'est pas nous le On aura Au besoin de vous je ne peux pas suivre... Euh, sinon, c'est récrédibiliser l'intervention de tout à l'heure qui n'a fait pas de place dans votre référence. Dit la RDC a besoin de la solidarité du monde francophone. Le monde francophone ne peut pas se faire sans la RDC, le pays le plus grand pays francophone. Avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, André Mbata a balayé du revers de la main les accusations de Kidali sur le dossier FDLR. Un face-à-face -face tendu qui a permis à l'assistance de comprendre les vraies raisons de l'intervention rwandaise en République démocratique du Congo. Allen Tox déclare, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et les temps du mensonge est révolu. Finalement, après ces face-à-face, -face, le communiqué final sanctionnant la fin des travaux a été lu et le rendez-vous pour la 15e conférence. Et fixé au mois de mai au Niger. Professeur André Mbata, vous êtes premier vice-président à l'Assemblée nationale. Votre réaction est chaud parce qu'on voit que les esprits sont surchauffés à Abidjan Côte d'Ivoire. Vous avez frôlé pratiquement cette altercation entre les deux délégations, rwandaises et congolaises. Oui, on a frôlé presque. La, la session a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale. De... Euh, euh, de, de, du Gabon, moi je devais intervenir. Mais et puis, vous comprenez, représentant d'un pays aussi grand, tu ne peux pas aller à une conférence sans prendre la parole, sans donner la voix, faire entendre la voix de la RDC. J'ai demandé, là, à, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était la conférence des présidents des parlements francophones des présidents des parlements francophones. Et moi, j'ai eu l'honneur d'être envoyé par mon président. C'est lui qui devait être là, l'honorable Christophe Mbosoko Diapuanga. C'est lui le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui devait être là. Je le remercie en ça C'est lui qui a dit, non, non, vous y allez. Et je suis allé représenter mon président. Et vous connaissez ça très bien, avec votre verbe oratoire. Bon, il me connaît. Tu ne peux pas ne pas être connu par ton président. <rire> et, les, et les collègues me savent... Ça... Et nous sommes arrivés, j'étais dans la peau du président. L'accueil était chaleureux. L'accueil était chaleureux, tous les honneurs. On a eu l'honneur d'être reçu par le président Alassane Ouattara, à qui j'ai transmis les félicitations, les, le les, les salutations, le président de Côte d'Ivoire. J'ai transmis les, les salutations de son homologue, de son frère, son jeune frère, Félix-Antoine de Chulombo, président de la FDC, Il les a reçus. Il m'a demandé également de retourner les salutations à son jeune frère, le président de la RDC, hein, ça, nous comptons beaucoup sur la RDC. Donc, c'était bien arrangé. C'était le président des parlements et des délégations des parlements francophones d'Afrique. Et moi, je devais parler une fois de plus de la RDC pour montrer l'importance de la RDC. Parce que nous, nous pouvons, la que le temps utilisé, ce pas... Utiliser, pas euh, bon, c'est la diplomatie parlementaire. C'est le même temps. <rire> Alors... Chaque fois qu'on parle de la RDC, ceux qui vont même dans la diplomatie classique, ils, avaient, ils doivent s'attendre à quoi Quand vous parlez de la RDC, il y a toujours un Rwandais ou une Rwandaise pour répliquer. Ils vous surveillent toujours. Mais avec moi, ils savent qu'on peut entrer, ils ne savent pas par où je vais entrer ou par où je peux sortir. Nous sommes arrivés là-bas. Ça, c'est le reflet justement de la tension qui est entre les deux non, pays. Seulement, c est la, c est, non seulement la tension, c'est la réaction normale face à une agression, face à une injustice. Le Rwanda a toujours le même discours. Le problème de l'RDC, ce sont des problèmes internes, nous ne sommes pour rien, ils sont incapables de se gérer eux-mêmes, ils ne veulent pas organiser les élections. Qui va vous laisser passer il dit, Madame, chez vous, vous organisez les élections. Non, nous, nous organisons les élections. Je dis tous les parlements francophones sont ici. Vous êtes le président du Parlement francophone. Dites-moi dans quel pays francophone il y a eu déjà une alternance démocratique. Où vous êtes ici Et ça c'était fort et c'est la vérité. Oui. Dites-nous dans quel pays de l'Afrique francophone il y a eu alternance démocratique. Et l'ancien président est là. Dans quel pays Alors il a recommencé les mêmes choses et puis il y a des FDLR. Le notre problème au Rwanda, c'est que les FDLR sont là-bas. L'éternel prétexte. Hein? C'est l'éternel, c'est la même rhétorique, une rhétorique maladive et dépassée. Je ne pouvais pas laisser passer. Qui pouvait accepter. J'ai demandé qu'on arrête. D'abord, il demandait une motion d'ordre. J'ai dit, bah, une motion d'ordre, ça c'est Là, vous en venir aux mains, parce que Non, je ne voulais pas dire, bah, dites-lui. Si maintenant il est anglophones, peut-être il a oublié une union, le français. Demandez-lui <rire> une motion d'ordre, c'est quoi Pourquoi vous lui avez donné la parole Je suis intervenu pour réfixer les choses, pour dire ceci, et ça c'était clair. Ce n'est pas la faute de la RDC si Dieu nous a dotés de l'un des pays les plus riches au monde. Ce n'est pas notre mais faute. On êtes conscient que la RDC constitue un coffre fort, on doit les protéger, justement, oui. professeur André Mbata. <rire> on, qui doit le protéger Ce sont les Congolais qui doivent le protéger. Absolument. Les Congolais, mais ce n'est pas un étranger qui viendra protéger. Parce que les autres, ce seront quoi Ce seront des rapaces. Ce n'est pas notre faute si nous sommes le pays le plus riche du monde, si nous avons plus de terres. Non, ce n'est pas notre faute. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a eu beaucoup de soutien. Tout le monde comprend même ceux qui ne nous soutiennent pas. J'ai dit, il faut mettre fin. Mettre fin à ce que moi j'appelle la schizophrénie. Schizophrénie, ça vous dit quelque chose, je ne sais pas pour le public. Un oui. schizophrène, vous voyez, il peut avoir un visage, une tête à deux faces. D'un côté, il rit, de l'autre, il pleure. C'est un peu ça, la diplomatie Professeur, nous sommes en train de terminer ce chapitre consacré à la diplomatie parlementaire. Quels sont les enseignements à tirer Les enseignements à tirer, c'est que cette diplomatie... Il faut dire d'abord, nous rendons hommage à Félix Antoine Giseguerichurombo, président de la République, chef de l'État. C'est lui en fait, lui aussi, le père de la diplomatie parlementaire. Parce que c'est lui le plus grand diplomate. C'est sur ses traces que nous allons. Et lorsque je dis le parlementaire, mais qui est le premier représentant du peuple C'est lui l'élu au suffrage universel. C'est lui. Ce ne sont pas les ministres. Ce ne sont pas les PDG. C'est lui. Et nous, nous partons, nous sommes dans la continuité du président de Vous savez aussi pourquoi. Comme député national ou député nationaux, quand nous sommes plusieurs, il y a un prestige que nous ne partageons qu'avec le chef de l'État. Chez lequel vous ne le connaissez pas Dans ce pays, il n'y a que le président de la République et les députés nationaux qui représentent la nation. Ah bon Ben oui, c'est la Constitution. Et les élus provinciaux Non ça, ça, vous parlez en termes Dans de la constitution. ce pays, nous n'avons qu'un honneur, un prestige que nous seuls partageons avec Félix-Antoine, du secrétaire président de la République. Lui, représente la nation, dans l'ensemble, et nous aussi. Oui, je comprends. Donc, Donc, et c'est la en, raison en pour la constitutionnaliste, En tant qu'élu, pas seulement en tant qu'élu, en il est élu du peuple. Il n'y a pas de... Vous voulez mettre de guiches Il n'y a que lui et nous qui partageons ces privilèges-là. Et c'est pourquoi, je dis, le père de diplôme même parlementaire, c'est lui le premier d'entre les élus. C'est lui le premier élu au suffrage universel, direct, sur l'ensemble du territoire, comme une circonscription. Et nous, nous allons sur les mêmes pas dans la diplomatie parlementaire. Alors, ce, ce qui est intéressant, donc, nous complétons, Là où le chef a été peut-être plus diplomate, euh, il a d'autres fonctions, mais c'est aussi un diplomate classique. Nous, nous complétons le travail qu'il fait. On ne doit pas considérer cela comme quelque chose qui s'est fait en, en opposition, en antinomie. Vous savez, il y a des compatriotes qui sont parfois malades. Nous complétons ce travail-là et le plus important, c'est que Quand nous... On au même résultat. On débouche, on fait attendre la voix de notre peuple. Voilà. Et pour nous, ce qui est important, c'est quoi Si aujourd'hui, on commence à parler de la diplomatie et, parlementaire... Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est sous ce régime, c'est avec ce bureau de Christophe Mbosso, que les gens commencent à se poser des questions, mais la diplomatie parlementaire, c'est quoi Donc, il y a des choses. Voilà. Si voilà. nous si pouvons contribué tant ça peu, c'est une bonne chose. Mais ce que nous, nous avons fait, c'est insuffisant. Il y a beaucoup à faire. sur Il y a beaucoup à faire. Le chef de l'État, oui. le vice-premier ministre ouais. des Affaires étrangères, professeur euh, André euh, Mbata, euh, le, le RDC a un neuf voisins, n'est-ce pas Parmi ses voisins, il y a euh, l'Angola qui a finalement accepté d'envoyer euh, ses troupes en RDC. Ça sera, ça sera fait bientôt, euh, après beaucoup d'hésitations tout de même. Non, l'Angola n'a pas beaucoup hésité. Ils sont allés vite, ils sont prêts. Ils sont prêts parce que les, les Angolais ont compris. Et les Angolais, ont, et, et aussi, ils ne mettent pas de gants. Dans tous ces conférences, les Angolais disent « non ». Nous ne sommes pas de l'EAC, mais nous avons décidé d'envoyer des troupes. Nous avons plus de 1000 kilomètres avec la RDC. Près de, plus de, plus, plus, près de 2000 kilomètres de frontières. Nous ne pouvons pas tourner. Nous, nous allons envoyer nos troupes. Et sous l'EAC, les gens doivent comprendre que les choses tendent à leur fin. Ne soyez pas négativistes. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Je vois souvent vous les commentaires dans, du dans du la, sociaux. De la force régionale. Ou... Je veux vous dire, les choses sont en train de tendre vers leur fin. Et certains régimes sont déjà en décadence. c'est quand même fort. C'est euh, fini l'apogée. Professeur, vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bon, le écoutez, en vous, vous, me, vous me permettez de corriger. Le professeur, c'est lui qui vient ici. Pour nos auditeurs, le prof Mbata, avant de devenir premier vice-président, on m'appelle prof d'université. C'est l'intellectuel congolais qui s'exprime. Ne venez pas dire non, l'Assemblée nationale congolaise a dit ceci à travers son premier vice-président. Votre... Non. Le pauvre Mbata est connu, c'est l'intellectuel congolais. C'est l'universitaire congolais qui s'exprime en tant qu'universitaire. À qui ne peut pas dédouer que... sa oui. casquette de premier vice-président. Bon, il va venir, ben, le premier vice-président, nous avons quelqu'un qui représente l'institution. Le président, bon, ça peut parler. on peut parler. Ici, je viens, je n'aime pas de en demander... Tant de tout... en tant que je viens ici, comme professeur d'université connu avant. Je reste... Je vous ai déjà dit, toutes ces fonctions passeront. Et les gens disent, c est, c est, il n'y a que leurs fonctions de prof qui ne passent pas. C'est l'universitaire qui sent la mort dans l'âme. Un pays agressé. Vous savez, monsieur le directeur, on vous pose parfois des questions aux états unis Mais avec tous ces intellectuels qu'on a au Congo, comment vous pouvez permettre ça? Comment est-ce que vous pouvez, comment vous avez permis ça? Les, gens, les générations qui viendront en 2100, j'espère que je serai encore là. Dans <rire> tous les cas, je suis éternel. <rire> C'est un souhait. <rire> oui. Ces générations-là, ils les regarderont vers les tombes. Ils se demanderont, mais ces ancêtres, ils nous ont précédés, ils étaient là vivants en 2000, 1900, 2000, 2025, 2040, qu'est-ce qu pour... qu qu'ils ont fait pour leur pays Comment ont-ils toléré de telles ignominies Comment se sont-ils comportés Nous ne n'aimerons pas entrer dans l'histoire et les générations futures regardent votre portrait avec honte. Oui, nous devons nous battre vous et ce n'est pas seulement moi, monsieur le directeur. C'est vous aussi de la presse. Et nous nous faisons notre travail. Vous aussi de la presse. Et vous, heureusement, vous êtes des professionnels. Mais quand on voit des trucs qui circulent sur les réseaux sociaux, vous, vous posez la question, est-ce que ces gens ont un sens de l'avenir Professeur Mbata, oui, nous, nous en train de.. On est en, de, en train des de, des de chuter. Je sais que vous ne voulez jamais me garder longtemps. Oui, oui, Donc c'est le professeur qui s'exprimait. Je ne suis pas venu ici exprimer à un point de vue de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez ce qu'on me dit Mais le prof, à ces fonctions-là, vous ne devriez plus parler. Droit de réserve. Droit de réserve, ici, c'est le professeur qui s'exprime. Merci professeur. C'est l'université vous qui vous exprime. C'est l'université, c'est un scientifique. C'est un analyste qui s'exprime. Euh, nous allons parler de, de ces sujets d'actualité. Le week-end dernier, il y a eu signature à Kinshasa de la charte de l'Union sacrée C'est s'est en une plateforme politique, en même temps électorale, une machine électorale. Et Parmi les signataires, il y a une absence créante, celle du professeur André Mbata. Et dans les réseaux sociaux, une vidéo qui est devenue presque virale, euh, cita le professeur Mbata, marché à compte courant euh, du président de la République. Donc, d'abord, je ne devais pas signer. Mais vous étiez absent. Non, étiez mais pas là. Ah, je n'étais pas là. C'est un grand, grand rendez-vous quand même avec le je, je suis sacrée. membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Augustin oui, Kabouya est-ce que l'un justement têtes couronnées Oui, de cette Augustin Kabouya, Kabouya gère parti. le parti au quotidien. Il a signé. C'est mon chef de parti, le Il, le il dans la salle, je pouvais être dans la salle, malheureusement j'étais à l'étranger. Disons ceci pour l'union sacrée. L'union sacrée serait quelque chose de génial de la part de notre président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Je crois que ceux qui étudieront la science politique, les professeurs et les étudiants de sciences politiques vont se poser des questions, comment il y a eu un tel renversement dans ce pays. Vous quittez d'une majorité à l'autre. Comment les choses, on en est arrivé là C'est à ce moment-là qu'on reconnaîtra le génie de Félix Antoine Tisséke de C'est lui seul. Un petit discours de cinq minutes. Cinq minutes. Et tu fais changer tout. Et qui a renversé la tendance. Tout. C'est le génie de Félix Antoine Tisséke de Personne, ce n'est jamais arrivé sur le continent. Ou dans ma connaissance, dans ce que je n'ai jamais vu un régime basculer comme ça. La majorité, donc, c'est l'Union sacrée. Et parce que l'Union sacrée est l'initiative personnelle, c'est lui le fondateur, si on pouvait en parler ainsi. Les autres n'ont nous, nous fait qu'adhérer à l'Union sacrée. Tout le monde, librement, ils n'ont fait qu'adhérer à l'idée conçue par Félix-Antoine de mais parce que moi, je suis de l'UDPS, et bien plus que cela, je soutiens le président de la République. Je ne peux que se cette idée. Son idée, c'est notre idée. Et puis, il a créé comment l'Union sacrée L'Union sacrée. Mais en fait, c'est l'union de tout le monde. L'Union soutenez... sacrée, mais vous êtes dans l'UDPS aussi, non Vous soutenez le avez... Est-ce que vous avez compris que l'Union sacrée de la nation, et vous avez l'Union pour la démocratie et le pouvoir social L'UDPS. Et la démocratie et le progrès social. Mais toute la nation est unie derrière. C'est sacré pour nous. Et le progrès social. Donc je ne peux que soutenir mon président. Je ne peux jamais, et je n'ai même pas à le, à le vanter, tout le monde le sait. Mais, mais aux antipodes, je n'étais pas là. Parce que à il y a une vidéo qui circule. Mais la vidéo, c'est -ce elle est authentique parce que c'est votre visage qui nous voit sur cette vidéo. C'est mon visage. Et j'étais encore plus jeune, mais il semble être le plus beau c'est une image c'est authentique c'est en 2016 2016 vous prenez une vidéo de 2016 vous la reproduisez c'était après de voilà le pauvre contre le président il est contre son parti c'est avec l'effet le recherché l'effet recherché c'est de lui ils ont peur, c'est la peur tout simplement mais, mais je dois dire une chose à l'époque c'est la vidéo moi j'avais l'honneur j'avais l'honneur d'être placé. J'ai dirigé la transition sans Kabila. Je n'étais pas seul. 2016, quand il fallait un troisième mandat ici. Diriger la transition La transition sans, sans Kabila. Kabila. Et le manifeste du citoyen qu'on a fait avec le syndicat de Colo à j'étais là-bas. Nous nous sommes réunis là-bas. C'est à ce moment-là que à ce moment je vais vous donner plus de détails. Paroles. Mais à l'époque, je, je n'ai pas oublié la presse. C'était un journaliste que vous avez, les Magnou Kebay, les Daniel Safo, les Christelle Vanga, les Eliezer. Pendant qu'on luttait, moi je les ai amenés à Paris. C'était la transition C'était à cette époque-là. Nous disons pas de glissement. Parce qu'il y avait ce que j'appelais le triangle du glissement. Le gouvernement, la Cour constitutionnelle la, la et puis la CENI. Rien à faire avec ce qui se passe actuellement. Actuellement, nous, ce régime de Félix-Antoine de de qui dirige. Nous sommes contre le gris. C'est pas, nous allons aux élections. Donc, c'est vraiment un... Euh, Donc, ces élections le 20 décembre... Nous allons aux élections. Nous Même des amis qui disaient qu'ils n'allaient pas entrés Ils sont allés se faire enrôler. Ah bon En 4 minutes. Ah bon <rire> Oui. Ils se sont fait enrôler. Nous allons aux élections. Donc, rien n'a fait. C'est une vidéo de 2006. Mais il faut manquer d'intelligence. Ne peut croire cette vidéo que le prof est resté le même à l'époque contre le glissement. Aujourd'hui, ce régime, le président Félix Tshisekedi veut entrer dans l'histoire comme si c'est celui qui aura, si sera le plus conformé à la Constitution. On ne veut pas de glissement. Il faut qu'il y ait des élections. C'est ce que le président Félix Tshisekedi veut. Donc c'était c'est frauduleux. Ça n'a rien, rien à voir là-dessus. Je soutiens totalement. Euh, l'union sacrée de la nation. Et d'ailleurs, la et sortie... Et tous les présidiums comme il est constitué. Il sera. Et vous, je ne sais pas si vous, vous la charte. Le présidium va même être... Euh, va changer un peu de figure. Il y a la sortie le, le 22 avril. J appelle tous les Congolais, parce que nous sommes tous unis derrière l'intégrité, l'indépendance du territoire, le devoir, parce que nous sommes tous en fait de l'union sacrée de la nation. J'invite tous les Congolais à être présents le 22 pour la sortie officielle de l'union sacrée. Je voudrais en tout cas... Il ne devrait pas y avoir moins d'un million de personnes. Une dernière question peut-être. Donc, va être ça, je le soutiens le et j'invite. Il y aura une grande, le, le 22, une grande cérémonie. Ceux qui ne sont pas encore les chefs de partis. partis. Moi, je ne suis pas chef de parti. Mon chef de parti, Augustin Kabouya, est là-dedans. Mon le parti, parti. s'organise. Tous les partis membres de l'Union Saké, il n'y a pas que les partis politiques et les associations. Parce que l'Union Saké, ce n'est pas seulement politique. Même les religieux qui soutiennent le président de la République. Cette vision gigantesque d'un Congo grand d'un Congo plus fort et plus grand, cette vision de Tshikedi, de Félix Tshisekedi, qui est héritier du Sphinx, et nous tous, de co héritiers du Sphinx, cette vision-là, nous allons la mettre Donc, le 22, qu'on se prépare, il ne reste que quelques jours que le monde entier sache que nous sommes déterminés. Nous sommes tous unis derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la défense de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et dans la recherche d'un Congo fort et puissant. Professeur Mbata, dans 30 secondes, une minute seulement, 60 secondes, l'opinion s'interroge si l'on peut encore croire à la sincérité des signataires de cette charte, connaissant bien les caractères versatiles, pas seulement les termes, kaléidoscopiques des acteurs politiques congolais. Bon, et quand l'opinion s'interroge, que tout le monde comprenne qu'il a signé en conscience, si vous n'allez pas dans la vision d'un Congo de l'intégrité, n'adhérez pas à l'Union sacrée. Nous, nous sommes constants dans ce que nous faisons. Et l'Union sacrée, je l'ai souvent dit, Félix Antoine, qui n'est pas venu au pouvoir pour construire des fermes, pour s'enrichir. Nous, nous ne sommes pas venus au pouvoir pour cela. On raconte même parfois qu'on a des villages. on n'est pas venu au pouvoir pour ça. Non. Ceux qui pensent que demain, l'histoire peut tomber sur eux, qui s'écartent. Mais je crois jusque-là eh, que ceux qui ont adhéré cette fois-ci à l'Union sacrée, ils comprennent que L'Union sacrée de la nation, ce n'est pas le FCC BIS. L'Union sacrée de la nation, ce n'est pas le FCC BIS. Nous, à la suite de Félix Antoine de de Chulombo, notre président de la République, dans la vision même de l'UDPES, nous croyons que tous ceux qui sont venus adhérer, que tous ceux qui ont signé la charte et d'autres encore qui vont la signer, qu'ils sont sincères qu'ils sont sincères avec eux-mêmes et avec leur peuple. Donc, à ce stade, M. le directeur, dont nous croyons à la sincérité, et tout le monde comprend, même quand vous adhérez à l'Union sacrée, on vous dit, mais écoutez, vous venez de signer, ne faites pas la même chose que vous avez fait avec le FCC. Félix Antoine c'est un autre président. Nous n'entrons pas dans un FCC bis. Est-ce que, que les, les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci, professeur André Mbata Bitkoumissou. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale et vous venez d'effectuer un long périple, une mission dans plusieurs capitales africaines et même américaines pour porter... Euh, la voix, faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. À ah, moi qui vous ai un petit message à passer, sinon nous sommes arrivés à la fin. Non, je, vou je voudrais vous remercier, mais ce que je fais, je dis, c'est d'abord comme penseur, et la primeur est réservée à la plénière de l'Assemblée nationale. Je pense que ces missions, nous les faisons avec l'argent de l'État. Et le peuple regarde. Il est de notre devoir. Pas seulement nous. Mais vous pouvez aussi le faire avec ceux qui font la diplomatie classique. Avec le VPM, je crois, le VPM le fait souvent avec votre ministre. Oui, il passe dans un briefing. Euh... Oui. Oui, en fait, oui. patrouille. mais parce qu'il y a solidarité, j'espère que le ministre Mouyaya, au lieu d'inviter les membres du gouvernement avec lui, il devrait aussi inviter les membres du Parlement. Non, il est en train de vous suivre, je pense ah, il que vous suivre. les prochains invités de Mouyaya. parce que hein, nous hein, travaillons pour une même cause, un même idéal, nous sommes complémentaires, nous ne nous opposons à rien, mais cet exercice, monsieur le directeur, il faut rendre compte. Nous sommes élus sur Chaque fois qu'on a fait une mission, il faut qu'on nous peut compte. J'étais là pour rendre compte, comme universitaire. Je reviendrai peut-être plus tard, mais la primeur, je la réserve effectivement à l'Assemblée nationale. Et je remercie le président de l'Assemblée nationale qui a autorisé... En fait, c'était lui-même aussi qui pouvait s'y rendre. À plusieurs de ces occasions, le président, l'honorable Christophe Mbosoko Dapwanga a autorisé que je le représente. J'espère que je l'ai fait dignement. J'ai représenté mon Parlement, que je vous ai représenté. J'ai représenté mon peuple, la République. Je vous remercie donc de m'avoir invité. J'espère vous revenir plus après, par la suite. Mesdames, et Messieurs, merci de nous avoir suivis de partout à travers le pays et le monde. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.